bonjour bonjour tout le monde alors aujourd'hui je vais vous montrer comment nettoyer votre frigo avant de partir en vacances afin d'éviter qu'il y ait des sales petites surprises quand vous rentrez donc là je viens de le faire je vous ai tout filmé donc je m'attaque que au frigo pour cette partie ci et voilà je vous donne toutes mes petites astuces et j'espère que ça va vous plaire donc on va commencer par tout simplement vider le frigo oui c'est la base quand même donc on enlève tout ce qu'il y a dans le frigo euh, ça permet aussi de faire un petit tri, de voir ce qui est périmé ou ce qui est en passe d'être périmé, qui vaut mieux manger. N'oubliez pas, de, avant de partir de vacances, de soit congeler tout ce qui est périssable, de les prendre avec si vous allez dans un hôtel, appartement, ou de les consommer. Et bon, ça va de soi. J'enlève aussi toutes les planches, les trucs des portes du frigo, je ne sais pas comment ça s'appelle, les contenants pour les bouteilles, etc. Je désarme vraiment tout. Donc voilà la de cavité. En attendant, je vais m'amuser à tout nettoyer. Et quand c'est démontable, comme je le fais là, je le démonte aussi. Et j'ai un super outil que je vous montrerai un peu plus tard dans la vidéo. Euh, c'est des petits goupillons qui me permettent d'aller vraiment dans tous les petits endroits. Donc là, je suis en train de nettoyer même à l'intérieur des interstices. Je le fais quand même assez régulièrement. Mais la première fois que je l'ai fait, c'était vraiment super crade. Parce que je n'avais jamais réussi à l'enlever. Donc voilà euh, vraiment, vous ne vous rendez pas compte de, des crasses qui peuvent s'insérer un peu n'importe où dans votre, dans votre frigo. Donc c'est vraiment important, normalement, on est censé nettoyer son frigo toutes les semaines euh, comme ça. Bon, très franchement, moi je ne le fais pas comme ça toutes les semaines. Je passe un coup sur les planches et s'il y a vraiment un petit accident ou quoi, on nettoie tout de suite. Ça, oui. Mais le désarmer, etc., on le fait vraiment euh, quand on va partir en vacances, donc c'est euh, tous les 4 mois, 5 mois, voilà, bon, que faites-vous vous, vous Ensuite, une fois, j'ai préparé ma petite euh, bassine avec de l'eau chaude et mon petit mélange, euh, je fais mon savon de cuisine moi-même, mon liquide cuisine moi-même, et je nettoie, vous voyez, il y a un petit truc dans la lance, un petit capuchon, euh, pour faire les évacuations si vous avez de la glace etc et c'est toujours très très crade ça donc il vaut mieux le nettoyer soit avec ce qui le tapon qui vient, le, le petit tampon qui vient là mais ça fonctionne pas trop donc moi j'utilise un de ces petits goupillons là c'est vraiment euh, je, je crois que j'ai trouvé sur amazon, ok amazon c'est pas top mais vraiment on peut trouver plein de petits outils comme ça là j'avais mis un c'était très important pour moi de le trouver en fer donc c'est des fils en, en fer c'est pas du plastique et euh, les, fibres sont, les fibres sont synthétiques, hein. mais normalement ça va me durer, ça fait déjà trois ans que je l'ai. Euh, vraiment, je vous le conseille celui-là, si, ça, ça peut vraiment nettoyer de tout. Après on le désinfecte dans du vinaigre, etc. On nettoie bien, on le désinfecte dans du vinaigre et c'est bon quoi. Bref, donc mon eau chaude, mon petit savon de liquide maison et hop, on nettoie. savon de liquide maison, c'est simplement avec du savon de Marseille et un peu de bicarbonate de soude. Il hein. n'y a pas de, y a pas de, de miracle, de... De secret, on va dire, et je nettoie tout, tous les petits interstices, etc. Voilà que j'essaie de vous montrer. Alors, forcément, il n'est plus ok mon frigo hein, parce que bon, ça fait quelques temps là que j'ouvre et je ferme la porte, mais bon. <rire> Donc, je vais procéder à nettoyer en profondeur et après, on va désinfecter. Je vous montrerai après euh, parce que c'est pas tout nettoyer, il faut aussi s'assurer qu'il n'y ait pas de bactéries. Donc, parce qu'en plus elles peuvent quand même proliférer, le froid peut les retenir, mais il y en a certaines qui aiment bien. N'oubliez pas les joints. c'est un truc que je fais, et je fais tout le tour, hein, je n'ai pas tout filmé, je fais au-dessus, au-dessus, au-dessus au et en dessous aussi. Je désinfecte avec mon petit mélange un tiers de vinaigre, deux tiers d'eau, que je vaporise un peu partout, et puis je frotte avec un autre torchon. Voilà. Alors nous, par contre, notre frigo a un petit souci de glace et je ne sais pas comment ça se fait, pourtant on est à 5 ou 6 degrés en haut, je ne sais pas. N'oubliez pas de nettoyer votre extérieur, évidemment, nous il est encastrable, donc on a... je le nettoie avec le vinaigre. Hein. Et après j'ai remis toutes les planches, donc n'oubliez pas en dessous, partout, partout, les joints, les charnières, tout. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter si vous faites des choses différemment que moi. Et ciao, partagez